Bon ça c'est bien si on récupère un qui coûte 5. Ou Barof. J'aime bien Barof quand même. J'aime bien Baroff. Barof on peut tempo au début. Je pense que c'est pas mal. Quelle est votre stratégie cette fois, partenaire euh ok. Ah, intéressant. Est-ce qu'on va faire quoi Up pouvoir? La taverne n'est pas bonne. Bon en vrai c'est gourmand comme play. Hein. Up pouvoir. Dans ce cas-là on le joue. Ouais. On va faire ça, euh, pouvoir. Je vous souhaite un bon combat. Merci Bob. Bon visionnage à toi. Je viens d'acheter les tickets pour avoir les 4 persos. Je voudrais savoir jusqu'à quand j'aurai les 4 choix du héros. Euh, Jusqu'au prochain gros patch. Vos ont vraiment tout... Click and click. Et non, click and collect. Euh... Bah elle, normalement, elle reste taverne <rire> 1. Elle reste pas taverne 1. Et elle, elle reste taverne 1. On sait pas, on va attendre. Elle est up. Elle a up avec un LM. Un LM qui a l'égalité contre un dragon. Sinon. Elle, elle a un LM. Franchement, là, c'est dur à savoir. LM. Tous les LM se valent. Elle, elle a pu peut-être vendre un truc plus croustillant. En même temps, elle va plutôt récupérer des pièces. Let's go. Euh, et toi, Fichou, tu veux faire quoi plus tard Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas encore, j'attends. C'est comme toi. J'attends mes résultats du bac. <rire> et en fonction euh, bac de médecine ou euh, ou, euh, ou un CAP et boucherie, je sais pas encore. J'aime la barbac. Mais en même temps, euh, j'aime la barbac. Non, finalement, l'un comme l'autre. One Piece, comme on dit. Euh... On va faire ça. Alors, euh... Ketun. Ketun! Euh, Ketun contre elle qui a. Chaud! C'est chaud parce que. Ketun, son pouvoir, c'est de la merde, quoi. Alors ah, je pense c'est elle. Je pense qu'il n'est pas encore assez fort Ketun. Euh... Gentil Gabi, merci. Non en vrai, euh, moi j'aimerais bien streamer euh, toute ma vie. Faire des vidéos et streamer toute ma vie. Après je suis quand même un peu dépendant des jeux de cartes, c'est vrai. Et un jour plus personne ne s'intéresse aux jeux de cartes, il y aura toujours un jeu de cartes. S'il n'y a plus Hearthstone, il y aura un autre jeu. S'il n'y a plus Marvel Snap, s'il n'y a plus Battlegrounds, il y aura toujours un jeu qui remplacera un autre. Ah, flûte. En bon, vrai bon, on est pas si mal quand même. Hein. Euh, lui normalement il perd. Sauf si l'informatique disparaît, pourquoi l'informatique disparaîtrait Je comprends pas. Bah si c'est la guerre et qu'on meurt tous, ouais, ça c'est sûr mais bon on s'en fout. Au pire il y a des jeux de cartes en taille. Ah je sais pas. <rire> T'as l'air d'être expert Gabi, mais c'est un pote qui m'a dit ça. Ouais bah ouais. Euh, Peut-être, en vrai, mais pourquoi pas, pourquoi pas. En taille, c'est la sexualité des mangas, c'est ça? Non en vrai ouais, j'aimerais bien streamer toute ma vie. Franchement, euh. Euh. Je réfléchis. Non. J'aime bien ce travail. Après il y a plein de travail. Moi j'aime bien construire des choses. Donc en vrai euh, si je suis plus streamer ou youtubeur, je sais pas dans 5, 10, 15 ans euh, je, je créerai une société dans un autre domaine et puis voilà. Ah, enfin les pièces 7! Il donnera tout, il donnera tout. Il donnera tout. Euh, bon, bah t'as enfin gagné tes combats, mais c'est normal. T'es censé quand même gagner. Bon, elle, normalement, elle est méga strong là. Elle est taverne 3. Elle met des tatanes aux gens. Faut bon, juste pas qu'elle up maintenant. Continue d'acheter, continue d'acheter. Ouais, je la sens bien. Après euh, lui, euh, elle, elle est forte aussi, hein, elle est taverne 2, lui il est 3. En vrai c'est super dur à dire parce que. Ha ah, C'est chaud à dire. Je sais pas. Allez. Ouais, lui il est, il est monté. Il a monté il est monté donc c'est assez standard. Non, moi j'avoue que je, je pense que c'est ce que je dis souvent, la meilleure façon de réussir dans un domaine c'est de ne pas avoir de plan B. Tu te donnes, à, au moins tu te donnes à 200%. Tu te dis, il n'y a pas de plan B. C'est genre, tu dois réussir et c'est tout. Après, je suis un peu extrême. Moi, je pars du principe que si on veut réussir, on réussit forcément. Mais. Euh... Pas ultra pragmatique de penser comme ça, mais. On va se faire taper là. Réussir c'est quoi C'est faire ce que tu as envie de faire. Réussir c'est pas forcément financièrement, c'est faire ce que tu as envie de faire. Te lever le matin et... Euh, euh, je parle professionnellement là. Hein. Après pas euh, dans la vie, enfin euh, dans le familial et tout, ça c'est libre à chacun. Mais professionnellement euh, c'est te lever le matin et dire je suis content d'aller travailler quoi. C'est pour ça que j'investis dans le pétrole, ça a de l'avenir je sais pas si ça a de l'avenir en vrai. <rire> Pour le coup, c'est peut-être un des trucs qui a le moins d'avenir le pétrole. <rire> Belle connerie, Gabi, en tout cas. Je vais le prendre maintenant. Je vais acheter ça et je vais roll. C'est pas mal ça. Joue une gemme de sang sur chacun de vos uran. Je trouve ça hyper intéressant. Je mets tout sur le big boss. Un petit clic. Vaut mieux qu'une grande claque. Euh... Tess taverne 3 et lui normalement il a sa carte. Là il se fait taper. Je pense que Tess elle est censée pas euh, perdre contre Lucas. Voilà les pièces elles sont importantes à gagner quand même. enfin ah, après Gabi il vaut mieux investir dans le pétrole euh, que dans les crypto-monnaies. <rire> Il va nous gagner, bon la liche c'est énorme, la liche c'est énorme, ouais. aïe la baffe, dans la tronche, Allez. oh non sérieux, ça même au bah ouais ça arrive au meilleur mais ça pique quand même. Là, c'est chaud, là. Ah, c'est chaud. Ça, c'est bien. Ah, Naomi, est-ce que c'est no -ce est pas un peu tard Pour 7. En même temps, on a tellement zéro compo que. Oh, c'est ok. Hein. Par contre, faut des LM. Normalement, il y en a dans le jeu, oh, hein. Ah non, j'ai menti. Non, j'ai menti. Ah sérieux? Ça c'est strong quand même. Au moins ça permet de tempo quoi. Au moins ça permet de tempo. Euh, Ketun il est bien dans sa game Bah il met des petites tartines et elle, euh, elle elle est pas mal aussi. Ketun il a joué conservateur, taverne 3, on va miser sur lui. Euh, salut Willow74370, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Euh, non, j'ai pas désactivé les redifs Non, oh, non. Ok, ça passe. Ah non, il va pas mourir lui. Là, à gauche. Ah zut. Bon. Il faut des pièces, hein, s'il vous plaît. C'est dur hein, de parier à partir du tour 7. Hein. Enfin, on peut jamais savoir quoi. Bon, Ketun a priori il nous donne des pièces. Ça fait plaisir. Euh, il nous faut des élémentales. Waouh. Wow. Eh mais, mais, mais... le jeu. Mais le jeu, là. Attends, y a pas. Là, je suis en train de me dire, il n'y a pas d'élème dans le jeu, en fait. Ou alors, je les vois plus. Attends, mais c'est un problème, là. Je les vois pas ou quoi ah non. Hein. Je prend pas là. Attends, c'est moi, c'est moi ou j'arrive pas à les voir Je comprends pas. Ah, il y en a un ici. Incroyable, quelle chance. Ah, oh, je chatte. Hein. Chatte infâme. L'important, c'est de jouer des serviteurs. On Va se faire déglinguer. Elle, elle a un bord assez faiblard en soi pour un tour huit. Mon dieu mais c'est incroyable, c'est troll sans elm j'ai jamais vu ça Bah si je continue comme ça je suis top 8 Bah bah hein, c'est gentil mais tu comprends rien au jeu en fait, tocard On perd contre le dernier quoi On pu prendre plus. On va survivre. À 14. 14 ça peut être ok. Enfin, encore faut-il créer un board. Encore faut-il créer un board. C'est honteux là. Est-ce qu'on va mourir moi Je trouve trop versatile aujourd'hui Fichou Ouais c'est pas faux euh... Galakrund il a perdu contre Galakrund Bon lui il a l'air vraiment de faire une jolie game hein. Ah c'est compliqué hein C'est compliqué hein Ah, on a un board qui est très faible. Hein. Je pense qu'on va, on va finir dernier. Un bon Alors, il aurait fallu choper des petits LM, mais pas ben, faute de, de, de les avoir. Euh... De les avoir cherchés, mais ben bon. bon. Je m'en sors bien sur ce combat. Je m'en sors bien. plus fort. Oh c'est strong ça. Oh oh vous passez à la vitesse supérieure Bon c'est un peu mieux déjà, sans forcément être une dinguerie, on veut un maître, enfin, franchement je pense que c'est trop lent. Oh, c'est bien ça peut donner des LM bleus, c'est ça. Ok. Regardez ça. Bon, si on survit, on est pas mal. Si on survit, on est pas mal. On, on cliquera au prochain tour. Pour la triplée. Pff, salut au pincé Tu sens trop bon, fichou. Je sens trop bon euh, c'est vrai. En tout cas, même si tu perds, tu restes très séduisant. Donc tout n'est pas perdu. Bah ça, c'est sûr que je suis très séduisant. Mais moi, je, préf... je préfère gagner au jeu. <rire> c'est pas très un... C'est pas... Très important d'être séduisant quand t'es streamer. Vaut mieux même plutôt être trailé. Comme ça, tu ressembles un petit peu plus à l'audimat, quoi. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Choisis pas, malheureusement. On peut pas tout avoir. Je pense que vous avez une de on peut le ba battre. Faut pas que ça 4-8 à l'aide dans ma 31. Bah Putain, mais... Sérieux C'est quoi ce 8, là A droite, hein. A droite, hein. Bon. Merde Pardon, j'ai gueulé. Mais sérieux Je <rire> suis devant, là. Sérieux, je suis devant. Oh, C'est n'importe quoi. Enfin, il pleure là. Des pièces hein. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Première de la classe et j'ai du talent à vendre. Work. Un choix tactique intéressant. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Choix tactique intéressant. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Bon! C'est chaud, c'est chaud! On a un board qui est à peu près homogène, ce qui est pas mal. Ça, c'est ok. La 84, elle va faire le taf quand même. Je pense que c'est bon. Ah, lui, c'était un gros du lobby. On est pas mal, on est pas mal. Ça tient, ça tient. Ça... C'était poussif, hein, sur les premiers tours, mais. Ah zut. Vous avez celui ne me pas non plus. Bah, en vrai, il euh... oh, y a moyen. Et On a tellement drôle. De perdre, de ah. Très bien, euh, tripler le crépitant. Ah, super. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, je euh, vais ce que vous voulez faire. Osef. Oh, bon, il est gros, lui. Hein. Ah, remarque, il a pris 25 quand même. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Euh. Je veux juste tripler ça et je peux geler la tête 39... La 39. Oh, mais heureusement c'est pas mal ça fait des pièces. Oh bordel, pétard pardon. Bah c'est pas mal ça. Bon bah ça part de là hein. Je sais plus ce qu'on disait. Vous, vous vraiment bien. Le bleu Salut Selkis, tu es grand aujourd'hui Fichou euh, comme d'hab. Je suis quelqu'un d'assez grand en vrai. C'est quelqu'un d'assez grand. C'est juste que le streamer de base, il est en général, il est plutôt petit. Et, et <rire> petit et vilain en général. Moi je suis grand et lancé donc forcément j'ai l'air immense mais en vrai je suis taille moyenne. Faut hein. vous vous est bien Y'a rien hein. à coûte Le gros monsieur est à bord Ok. Eh hey, salut toi On rester en 4, hein, épouse. Tranquille. Il a pas Murloc, il a pas de poison. Si on monte des tonnes, on monte des tonnes. Je la vire cette mentide. Eh Eh Je la vire, hein, la nomie, on arrive en finale. Pas déconner. Enfin, bientôt la finale. Hop là. Bon, bah j'aime bien tout ça, là. Franchement. C'est pas mal, non Quelle taille 1m85. En vrai, je t'ai vu Fichou et RL. J'ai été surpris que tu sois aussi grand. Ça va, ça va. On parlait du cadeau de 10 000 euros que tu allais nous offrir. D'ailleurs, j'y ai pensé la dernière fois. Mais tu sais, on avait discuté, Gabi, mais il y a 1000 ans. Et euh, tu voulais que je te t'envoie mon livre euh, sur le trading Tu veux toujours ou pas Parce que j'ai oublié de l'envoyer. <rire> ça fait 5 mois au moins, 6 mois peut-être. Non, ça fait au moins un an. Je crois que ça doit faire un an. J'ai oublié, de... <rire> oublié de te l'envoyer. Mais en vrai, euh, si tu veux toujours, je peux te l'envoyer. Il s'appelle Reviens. 1m80, je me suis senti petit. Non, mais c'est le charisme, ça, man. Ça, c'est pas la taille intrinsèque, ça. Allez, let's go, let's go. Elle rigolote cette partie de jeu vidéo, n'empêche. Final contre la Liche, non Ouais. La liche qui est fat, mais elle a un peu de poison. La liche faut faire gaffe. Sérieux Ah mais c'est trop bizarre là. Je prends pas un dynamiteur elle a un Boubou, elle a... Pff, je suis pas sûr. En vrai, le, le... Elle, elle a un Leroy. Le problème, c'est qu'on pète nos deux gars, quoi. Franchement, c'est pas évident. Un peu bizarre, on n'a pas vraiment amélioré. Pourtant, on a des rôles, mais... La modestie, ça joue aussi. Ouais, le second degré aussi beaucoup. Peut-être le gros devant, vu qu'il a un énorme... D'ailleurs, il a un énorme taunt. Je sais pas s'il faut pas mettre lui devant. Par contre, si ça s'écrase dans mon titre, je... je fais vraiment la gueule. Je crois que je vais faire ça. Ouais, c'est tendu, hein. Nice Bon Oh non Allez Faites les boubous Ah Put Ah non Oh la value Elle est belle celle-là Bon ça va faire égalité Non On a pu gagner à la fin Bon On sait ce qu'il joue Euh bon, il faut un tunnelier hein, Je pense hein. D'accord hein. Ouais, bon je fais quand même up si jamais je trouve... Ah, c'est... peu tard, mais... de Je me demande s'il ne faut pas jouer à un seigneur, contre lui. Ça casse les boubous, genre, je sais pas... Ouais, peut-être pas. Ah Bon, Leroy, c'est toujours mieux euh, qu'une espèce de vanille card. Euh... Ça, ça, fait plein de rôles. C'est cool. Ah, dommage. Bon. Euh... Ouais. Bon. Leroy first. Peut-être les merdes devant, hein. Le problème c'est que je risque de pas value sur la 63-65. Ça ça value sur la 63. Ça aussi. Quelque chose comme cela. Et avec les gros à la fin. Pas les gros. Oui. Ou alors même comme cela. Ah c'est chelou. Hein. Très bien ça, mais je suis pas sûr. Bon il a vraiment une merde devant lui je comprends pas Il a AFK ou quoi pour les son trucs Non pas lui ça, ça va Bam et bam Ok standard Non pas lui Je perds je crois Ah c'est tellement frustrant C'est tellement frustrant Et si j'inverse je gagne mais en même temps je pense que c'est bon par rapport au spot Je considère que lui il va pouvoir tuer une mounted et que derrière, lui au moins, il peut value direct. De toute façon, ça se joue sur des petits détails de value. Hein. Il a d'ailleurs la meilleure compo dans le lobby, hein, parce qu'il n'y a pas Murloc, donc c'est difficile d'avoir des poisons. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant là. Dommage.